Salut, c'est Capucine de la chaîne de la Reine de la Poupée. Je voulais vous dire que ce soir, c'est la première partie de la demi-finale de l'Eurovision 2021, si vous n'êtes pas au courant. Voilà, je tenais à le dire. Je tenais à dire qu'il y a aussi une suite d'un film d'animation qui est... je ne sais pas quand il va sortir exactement. Mais c'est le quatrième volet. C'est l'Hôtel de Transylvanie, si vous connaissez. Bon, vous devez connaître... Mais c'est surtout pour parler de l'euro de l'Euro l'Eurovision. Ouais. Désolé. Et là, on a, comme, on a perçu comme quoi euh, ce soir il y aura un live. Ça sera en live. Donc ça sera cool. Voilà. Je sais pas si la qualité est géniale. Alors euh, je sais pas si vous pouvez voir les noms qui sont. Oh, on les voit pas. Attendez, oh. Bon, j'arrive pas, mais sinon j'avais... F... Poupée... La reine de la poupée a fait un, une playlist sur Youtube avec les candidats de de l'Eurovision. Voilà, ouais, mais... Je pense que vous pouvez pas trop vous voir, je fais défiler, voilà. Un peu. Il bon, y en a un qui est en double, je crois. C'est celui-là que je crois qu'il y en a un Mais euh, nouvelle version du clip. Il n'y a pas le son, j'ai coupé le son, donc euh, voilà. C'est l'Israël, euh, voilà. Donc euh, voilà. Et ensuite. Voilà la personne qui va nous représenter à vision. C'est euh, avec la chanson Voilà, c'est Barbara Pravi. Voilà. Donc si vous voulez soutenir la France, ben voilà, il va falloir regarder l'Eurovision. Et voter. Ah mais c'est vrai, on peut pas voter pour notre propre pays, ça vient de me revenir. Donc pour votre pays préféré, voilà. Donc euh, on va revenir à Monitou, non Il ouais, y a 39 participants. Donc pour la demi-finale, la première partie, ensuite il y a la deuxième partie qui se fera le 20 mai et ensuite la finale se fera le 22 mai sur France 2 mais sur France 4 vous aurez les deux parties de la demi-finale, la première qui est ce soir et la deuxième le 20 mai, c'est-à-dire dans euh, deux jours je crois, Ouais, oui, c'est bien ça Donc, euh... alors il y a beaucoup de pays qui participent. Il y a la France, bien évidemment. Il y a, il y a des noms qui sont en anglais et je sais pas les prononcer. J'ai pas envie de faire de bêtises, ni même les noms des artistes. J'ai pas envie de me tromper et vous dire n'importe quoi. Sinon, voilà. Malte. Il chante une chanson pas en français, mais le titre est en français parce que dans la chanson, il y a quelques moments où elle répète cette phrase. En gros, c'est Je me casse. Ouais, euh, sans blague, c'est bien le titre. Alors, il y a plusieurs participants hein, quand même. Bon. Voilà. Après, je sais pas qui est votre préféré dans l'Eurovision, bah. Ça serait peut-être le moment de voter pour vos préférés. Enfin, ou votre préféré. Je sais pas si... Il me semble qu'on peut voter pour plusieurs personnes à la fois, il me semble. Je suis plus sûre. Il faudrait que je m'enseigne. Ou on le constatera en, re en regardant l'émission. En trois parties Bah oui, en trois parties, puisque demi-finale, en deux parties déjà, et puis ensuite la finale, voilà. J'ai dit. Donc euh, oui c'est une vidéo qui parle de l'Eurovision. Oui j'aurais pu parler de l'hôtel Transylvanie du 4, bien évidemment, puisque j'en parle un peu voilà, qui est assez drôle la bande-annonce, voilà si vous voulez aussi aller voir. Bon euh, mais je vais pas trop en parler parce que voilà, il euh, faut que vous alliez la voir tout simplement. Et l'Eurovision, bah aussi, voilà tout simplement, et la vidéo va pas être la plus longue qui soit de la chaîne, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'en dessous de la description, je mettrai des trucs, je verrai. Ou c'est reine de la poupée qui fera, on verra. Au moment où la vidéo, on la postera en ligne. C'est-à-dire aujourd'hui. Si bien évidemment, elle va vouloir se mettre en ligne. Parce que ça aussi, c'est une question importante. Je ne sais pas si pourra avoir des commentaires en dessous de la vidéo. On ne sait jamais d'avance. Donc euh, voilà. C'est le titre de la chanson qui représente la France, voilà. Et donc ça me fait rire pour ça. Bon, vous voyez les pieds d'Elsa, hein Ouais, mais en gros c'était moi qui fais la vidéo, c'est pas elle. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier ce soir quand vous allez regarder la demi-finale de l'Eurovision première partie sur France 4. Et peut-être sur YouTube, je pense qu'il est aussi sur YouTube. A vous de voir, il me semble. Et il me semble que dans deux jours, il y aura un autre live sur YouTube exactement pour l'Eurovision. Et je suppose que ça sera pareil pour la finale. J'en suis pas sûre. Mais je pense que c'est pour ceux qui veulent pas regarder spécialement sur la télé, peut-être. Qui préfèrent faire ça aussi sur leur propre chaîne YouTube, l'Eurovision. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous pouvez commenter. Après, si vous ne pouvez pas, désolé. Mais au moins, mettre un like, ça fera toujours plaisir. Et je ne vous incite pas à vous abonner à la chaîne, forcément. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Après tout, si vous aimez pas le contenu, bah, passez votre chemin. Et voilà. Donc, je vous dis salut, salut. Et à une prochaine vidéo.